Bonjour les amis, alors rassurez-vous ce n'est pas moi qui ai perdu ces 49 000 euros en une journée. Euh, malheureusement euh, c'est ce qui est arrivé à un trader que je trouve formidable, excellent, donc j'en ai déjà parlé sur, euh, sur cette chaîne. Euh, donc il, a, il est sorti de ce qu'il faisait d'habitude donc il s'agit de, de Benoît Rousseau, qui a publié le, le 11 septembre 2018 euh, ce qui lui est arrivé donc sur sa chaîne YouTube il publie tous les jours une ou plusieurs vidéos en nous montrant euh, ses gains, ses résultats et très régulièrement donc il fait des journées de, de plusieurs milliers d'euros de gains et donc il est arrivé euh, fin, fin août à peu près à 100 000 euros de gains euh, sur son année donc ce qui est super et Benoît est spécialisé en scalping mais ce n'est pas la première fois malheureusement que ça lui arrive, il est tenté de sortir de la routine du scalping. Alors Benoît, euh, Benoît Rousseau est un trader qui fait du trading depuis euh, plus de 20 ans et euh, donc il explique sur, euh, sur son blog, sur son forum qu'il a perdu pendant 10 ans, régulièrement il perdait, il perdait et puis il a analysé tous ses trades et il s'est rendu compte que la plupart de ces trades étaient à un moment donné gagnants. Donc ils étaient gagnants puis ils laissaient courir ces trades et puis le, le mouvement s'arrêtait, le marché se retournait et ils reperdaient donc sur ces positions qui avaient été gagnantes. Donc il a réfléchi, il s'est dit bah, il suffit que je coupe plus vite donc que je fasse du scalping. Et il s'est mis pendant 10 ans à faire du scalping et à gagner. Donc il a, il a gagné de manière régulière et comme cette année il était à 100 000 euros vous voyez que sa méthode est très efficace donc il, il prend des traits très, très très courts en scalping et je me suis inspiré donc j'ai expliqué que je m'étais inspiré de sa méthode pour trouver moi aussi une méthode de scalping qui donne des bons résultats. Malheureusement c'est vrai que le scalping peut à, un moment, à certains moments être un peu entre guillemets barbant, c'est-à-dire ne pas donner suffisamment d'émotion. Et qu'on peut être tenté de faire un coup comme il dit donc de charger la mule, de prendre un effet de levier très fort et d'essayer de faire un day trade. Et finalement même après 20 ans de, de, de trading Benoît a fait une erreur de débutant. Qu'est-ce qu'il a fait Eh bien il a mis un stop loss très bas en se disant que le marché n'allait jamais descendre aussi bas, qu'il allait remonter qu'il allait sortir gagnant de ses positions. Et donc il a perdu 49 000 euros en une journée, en une matinée même. Et c'est 50% de ses gains. Donc pourquoi je fais cette vidéo Eh bien certainement pas pour, euh, pour être désagréable avec Benoît. Benoît, je l'admire vraiment, c'est un excellent trader en scalping. Mais pour vous montrer que même un trader qui a 20 ans d'expérience peut avoir cette, euh, je dirais, cette faiblesse à un moment donné. En sortant de ce qu'on sait faire c'est aller tenter quelque chose. Eh bien il ne faut pas faire ça, si vous êtes bon en scalping faites du scalping, si vous êtes bon en day trading faites du day trading, si vous êtes bon en swing trading restez en swing trading. Si vous êtes électricien n'essayez pas de faire de la plomberie, euh, restez dans ce que vous savez faire. Donc c'est ce qui s'est passé malheureusement bon, quand on, on trade comme, comme trade Benoît, euh, et qu'on a un gros capital ben on peut se permettre de prendre des risques, enfin se permettre. Il estimait que c'était une perte qu'il pouvait encaisser mais je peux vous dire quand même quand vous regardez sa vidéo du 11 septembre que psychologiquement euh, ce n'était pas neutre hein. donc euh, perdre euh, quasiment 50 000 euros en une journée ça laisse quand même des traces. Donc j'espère qu'il va se reprendre, bon il s'est repris euh, depuis il y a 2-3 jours que, que ça s'est passé. Il reprend donc le chemin du scalping en ayant des bons résultats bien sûr mais je vous dis faites attention, essayez de ne pas tomber dans, dans, dans ce travail en quelque sorte d'essayer parce qu'à la longue vous vous lassez un petit peu du scalping d'essayer autre chose ou alors faites-le sur un compte de démonstration ou faites-le sur un autre compte que votre compte habituel parce qu'il peut toujours se passer une catastrophe comme celle-là. Ça peut être dû à vous qui faites une bêtise, on ne peut pas parler d'autre chose, d'une bêtise, ou ça peut être tout à fait un crack, euh, vous n'étiez pas devant votre écran. Ça s'est passé également il y a quelques jours sur le compte de Benoît, il n'était pas sur son écran, il avait mis aussi un stop loin, il y avait une news, euh, enfin un email de Donald Trump, et, et voilà, et le marché, et il a perdu une grosse somme également. Donc, ne sortez pas de la rigueur du trading, il faut être rigoureux quand on fait du trading. Quand on fait du scalping on ne va pas prendre des gros risques c'est-à-dire qu'on va sortir rapidement de sa position et on va mettre un stop assez proche pour éviter de faire des, des, grosses, des grosses pertes comme ça. Alors vous pouvez avoir un, un stop psychologique si vous faites attention mais moi je préfère toujours mettre un stop quand même de sécurité à une certaine distance en sachant que si je suis devant mon écran ben je, vais, je vais sortir avant qu'il arrive à ce stop mais si vous mettez un stop qui, qui va vous faire perdre 20 000 euros et eh bien c'est la catastrophe comme, comme ce qui s'est passé ici. Donc vous voyez bien que Benoît est devenu un excellent trader depuis qu'il fait du scalping et quand il sort de sa méthode de scalping et eh bien c'est la catastrophe. Donc c'est bien la preuve que le scalping est une excellente méthode, moi depuis que je fais des, des recherches du trading que je trade sur internet depuis, euh, depuis une dizaine d'années eh bien je me suis rendu compte que c'était vraiment le scalping qui était la meilleure méthode. Je ne trouve nulle part une méthode de day trading ou de swing trading meilleure que, que le scalping. Si j'en trouve une, si vous en connaissez une et eh bien vous me la donnez, j'achèterai tout de suite une formation qui m'explique comment faire du day trading ou, ou du swing trading euh, où je peux euh, cliquer une fois euh, dans la journée, aller me promener, revenir et gagner de l'argent. Non, moi je ne sais pas si ça existe, en tout cas je n'ai jamais trouvé ça. Donc c'est le scalping d'après moi qui est la meilleure méthode et euh, Benoît Rousseau l'a démontré, euh, moi je l'ai démontré, vous pouvez voir les témoignages de mes, de mes étudiants qui sont très satisfaits de mes formations au scalping. Donc pour moi c'est la meilleure méthode le scalping mais il ne faut pas sortir d'une méthode gagnante, c'est là que, que ça peut vous coûter cher donc il faut malgré tout une certaine discipline. Vous mettez donc une limite de perte quotidienne, moi je conseille une limite de 2% de votre capital et si vous arrivez à ça ben, quoi qu'il arrive vous stoppez votre trading dans la journée. Et vous n'arriverez pas alors à perdre 50% de votre capital comme ce qui s'est passé ici. Donc, que ça vous serve de leçon. Donc, si vous commencez avec un petit compte, un gros compte, ayez toujours des habitudes de discipline. Mettez un stop-loss de sécurité, euh, sortez rapidement de votre aide. Ne vous laissez pas tenter par un day trade, par une méthode que vous vous dites tiens j'essayerai bien ou bien faites vos tests sur un petit compte de trading ou sur un compte de démonstration mais s'il vous plaît ne faites pas ça. Je suis vraiment triste pour Benoît, euh, Bon, j'espère qu'il va, qu va rapidement se remettre de ça. Euh, moi j'avais plaisanté je, il y a quelques jours j'avais écrit sur euh, sa chaîne, fais attention euh, ne perds pas tout ton capital euh, sinon euh, mes abonnés euh, vont, vont rire de moi parce que je, je parle toujours de toi. Euh, mais C'est dommage ce qui s'est passé mais c'est humain, c'est humain mais nous avons tous des, des, des faiblesses et là bon, c'est une faiblesse qu'a connue euh, Benoît Rousseau et que ça nous serve de leçon. À vous comme à moi c'est bien la preuve qu'il ne faut pas faire ce genre de choses. Donc soyez rigoureux, euh, apprenez le scalping, vous avez euh, ma méthode de scalping, vous avez un lien ici au-dessus et en dessous. Euh, ça vous permettra d'apprendre rapidement une méthode de trading efficace, mais ne sortez pas de là. N'essayez pas de faire du day trading en prenant des, des leviers élevés, ne risquez pas une grosse partie de votre capital parce que ça va toujours mal se dérouler. J'ai eu des témoignages également euh, d'autres traders qui parlaient de, de connaissances qui avaient, qui avaient gagné des millions et puis qui avaient tout reperdu. Donc n'essayez jamais, jamais, jamais, donc même pas une fois, n'essayez jamais ça. Restez rigoureux dans ce que vous faites, quoi que vous fassiez, si vous pilotez euh, une Formule 1, eh bien, vous ne pouvez pas vous permettre non plus de faire un écart, euh, d'avoir un moment de distraction. bien En trading c'est la même chose. Il faut absolument que vous soyez rigoureux, attentif et ne sortez pas d'une rigueur et d'une discipline. Voilà c'est une malheureusement une, une vidéo qui, qui n'est pas très joyeuse mais prenons quand même le positif de cela, nous avons appris quelque chose, nous avons eu la démonstration qu'un très bon trader qui fait de très bons résultats en scalping et eh bien quand il sort de cette méthode-là les résultats ne sont pas là et on peut perdre vous imaginez la moitié de son capital en une matinée. Donc restez dans une méthode de scalping, soyez rigoureux et vous verrez que vous aurez des gains réguliers, vous retirez rapidement euh, votre capital quand vous avez atteint une limite donc de gains que vous avez décidé, vous reprenez avec le même capital donc faites ça mais ne risquez pas comme ça, n'essayez pas de faire des gros coups parce que c'est malheureusement euh, douloureux, c'est certain que c'est douloureux de, de vivre ce genre de choses. Donc scalping, scalping, scalping, c'est la meilleure méthode. Euh, je ne sais pas comment vous, vous convaincre mais moi j'en suis convaincu depuis longtemps. J'ai beau regarder à gauche et à droite je ne trouve personne qui fasse de bons résultats en day trading ou en swing trading. Donc euh, si vous voulez vraiment être actif sur les marchés, euh, être devant votre écran et gagner de l'argent tous les jours et bien faites du scalping. Donc vous avez ma méthode de scalping, vous pouvez chercher d'autres méthodes mais cherchez plutôt des méthodes de scalping afin de progresser dans cette voie-là et d'avoir rapidement euh, des bons résultats. Voilà j'espère que vous avez malgré tout aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et euh, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et euh, dès que je pourrai, euh, je vous ferai d'autres euh, vidéos en vous parlant encore de Benoît Rousseau et de ses bons résultats parce que je sais, j'ai vu qu'il a, depuis, il a, il a refait euh, des bons résultats donc euh, en scalping. Mais euh, c'est sûr que bon, euh, ce genre de choses peut arriver mais ne devrait pas arriver. Donc ça ne devrait pas arriver et j'espère que ça ne vous arrivera pas. Voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.